Bon anniversaire. C'est avec grand plaisir quex Université participe à la célébration des 30 ans de l'Imed, acteur majeur de la coopération universitaire dans la région aéroméditerranéenne. La nouvelle gouvernance dex Université, présidée par Eric Berton, a placé la coopération avec l'Axe Méditerranée-Afrique au cœur de son mandat, dans la continuité historique du positionnement de notre université. C'est donc tout naturellement que nous avons rejoint le réseau UNIMED dans un souci de complémentarité avec le réseau TETIS que nous portons et de la mise en synergie de nos partenariats respectifs. Avec le 30e anniversaire d'UNIMED, nous célébrons tous ensemble notre engagement dans la durée pour une Méditerranée solidaire. Exemple de cet engagement, les projets européens Résume, Réseau Méditerranéen pour l'employabilité, et le projet e EUNIT sur le développement et la formation à l'ingénierie de projets européens en Méditerranée sont deux exemples de succès récents. Qu'il soit coordonné par TETIS ou Unimed, il montre la complémentarité et l'utilité d'une coopération intelligente inter-réseau. Pour l'avenir, nous devons poursuivre ces collaborations, bien sûr, touchant aux enjeux fondamentaux de l'espace euro-méditerranéen. On peut penser au sous-réseau Unimed Climat et Environnement, dont nous sommes partenaires. Encore félicitations